Bonjour, j'ai participé à la formation en marketing digital. Ça nous a permis de voir tous les différents métiers du marketing digital et donc je remercie les formateurs qui ont été excellents et euh, voilà, et je remercie surtout euh, Adeline qui m'a permis d'assister à cette formation.